Un bon stratège, faut le dire, va se lancer à l'eau. Maintenant, c'est aux Africains, personnellement, je pense, d'être intelligents et de ne pas se laisser flouter dans cette euh, diplomatie un peu à la à la va vite, en fait. Parce que le président français devrait aussi comprendre que les choses ont évolué avec le temps. Les Africains ont pris de la graine. Ils voient le mal venir de loin et ils sont devenus un peu plus prudents. Et donc, se lancer rapidement, il comme passe ça, ils passent justement à l'offensive, effectivement. Mais Malheureusement pour lui, ce n'est plus un béni-oui-oui -oui en Afrique. Malheureusement, l'Afrique et les Africains tiennent même déjà leurs dirigeants en ce qui concerne la France particulièrement. Les Africains ont une dent percée contre la France particulièrement. Et au lieu de chercher à flouter actuellement, ils devraient, à mon avis, chercher d'abord à réparer un passé assez noir, un passé assez sombre, réparer dans la sincérité, dans... Euh, euh, euh, l'honnêteté et maintenant, après avoir réparé cette blessure béante, sanglante se lancer donc dans des accords honnêtes c'est-à-dire des accords, comme on dit entre les Chinois et les Africains, gagnant, gagnant. C'est un peu ça. Il faudrait pas qu'ils pensent toujours à vouloir flouter les populations africaines parce que c'est là la plaie morte de la France. C'est là, en réalité, le talon d'Achille de la France qui cherche toujours à spolier, à mon humble avis. ça. Les faits historiques le disent clairement. Ce n'est pas un secret. Voilà. Qui cherche à spolier, qui cherche à... À, à, à déposséder les Africains de leurs propres biens, il faudrait que la France reconnaisse. Il y russe qui était déjà là, mm. il y a un émissaire américain qui était déjà là, donc désormais l'Algérie va compter avec ses partenaires les plus stratégiques et la France ne... Quand ils portent tous tout, tout leurs tout Le leur vêtements, quoi, tout ça, c'est la culture. Moi je ne parlerai même pas de, de, de l'Ouest, c'est la culture, mais ils parlent anglais, ils parlent français. Donc ces choses peuvent se faire... Comme, euh, oui, euh, parallèlement, oui, justement, concournit. Mais oui. vraiment, nous avons aujourd'hui des défis. plus qui, Si nous ne relevons pas ces défis, notre, le continent africain est en train de se déconnecter. On n'arrive même pas à contribuer au commerce international. On est à moins de 5%. Donc vous voyez où se trouvent véritablement oui. les enjeux de, de, de, de, de, du continent africain. Voilà les jeunes tigas semblent partager <rire> cela donc je ne lui pose plus la question il non, était de l'autre côté je ne suis pas totalement d'accord bon, Totalement d'accord. Mm -hmm. dans la mesure où parce qu'on nous a imposé des langues qui n'étaient pas les nôtres 90% de notre population en Afrique est exclue justement du champ de l'économie dont parle M. Sanjuago vous ne pouvez pas parler d'économie et de compétitivité à des gens qui sont majoritairement exclus du véhicule qui permet d'accéder aux priorités. Ce qu'il dit par rapport aux priorités est exact, mais des priorités dans lesquelles beaucoup ne s'identifient pas, parce qu'ils n'ont pas accès à la langue, parce qu'ils ne savent même pas de quoi ils retournent. Lorsque M. Mbolo parle, par exemple, de l'ordinateur, demandez-vous quelle est la proportion de Camerounais qui accèdent à ces technologies et, et, et, et ju chers, Juste oui. Justement parce qu'on parce que nous a enseigné dans des langues qui ne sont pas les nôtres. Et qui ont créé cette exclusion Lorsqu'on va dans l'arrière-pays, combien de gens euh, peuvent véritablement s'approprier le français Et c'est pour cela que, comme j'ai fait quelques études de littérature, à faculté notamment, c'est pour cela que les Français régionaux sont nés. Et ils sont enseignés aujourd'hui dans les universités. Lorsque vous ouvrez votre téléphone, on vous demande Français de France Français Français Français c'est justement parce que on a intégré même nos langues en français lorsque nous nous exprimons au Cameroun il y a une manière de s'exprimer qui puise dans notre oralité oui. et que les Français ont été obligés de de de, de, de, on de standardiser parle, on parle de la non, nyan, de euh, la balle voilà voilà tout ça est devenu pratiquement euh, du français et ils s'appelle les Français régionaux ou, ou alors la francophonie voilà, Adalbert, merci Jean dimanche dernier, on a également débattu, je l'ai dit à l'entame euh, du programme, oui. on a débattu disais-je, des contenus vous êtes euh, étudiant en histoire, vous allez euh, soutenir votre thèse dans les prochaines années. Je vous le souhaite, je ne dis pas les prochains mois parce qu'on <rire> connaît comment fonctionne notre euh, euh, système euh, universitaire. C'est pour ça que je suis un peu au regret de ne pas avoir un universitaire sur ce plateau. Il a pourtant euh, confirmé, mais je ne vais pas vous donner le nom. Euh, le, le nom. <rire> Alors, cette affaire de contenu. Vous qui, êtes, vous qui avez déjà fait ce parcours-là de la maternelle à l'université, avez-vous l'impression, et journaliste en plus, avez-vous l'impression que ces contenus peuvent porter l'émergence de notre continent Jean-Pierre, c'est très difficile. Vous savez, vous avez parlé de la maternelle jusqu'à l'université, et lorsqu'on les regarde, ce qui concerne les pays francophones, et peut-être un peu moins les pays anglo-saxons ou les pays lusophones, il y a un grand malaise, une inadéquation, un déphasage même entre ce que ces enseignants donnent comme leçon à l'école à ces enfants et aujourd'hui, ce que les... Nous donnent, eh, vous nous êtes d'accord. Voilà, justement, nous donnent... <rire> pardon, je n'ai pas voulu euh, faire la fixation sur moi, mais justement, nous donnent euh, en termes d'éducation. Et les réalités aujourd'hui, vous savez, nous sommes au 21e siècle, euh, quasiment en 2022, et, et à la fin de, de, de, de l'année. Et de plus en plus, vous remarquez qu'il y a euh, des unités d'enseignement, pour parler encore des contenus, parler des unités de valeur, comme on les appelait un peu plus avant, qui sont vraiment en inadéquation avec les réalités qu'on vit en Afrique, on vous parle encore des guerres de Péloponnèse, on vous parle de la guerre de la Romantique, on vous parle de la Grèce Antique on vous parle des Chichimèques, des Aztèques vous ne comprenez pas en fait ce que euh, ça, peut apporter... ça peut apporter à celui qui a Envie, par exemple, de, de s'aimer son champ, par exemple, de, de récolter des arachides ou alors de vivre simplement parce qu'aujourd'hui, on a atteint le degré de survie dans beaucoup de pays en Afrique. Et cette école-là n'a pas toujours apporté des réponses aux problèmes que les Africains vivent aujourd'hui. Il y a encore plus grave, c'est que la, la conception des curriculats d'enseignement, vous allez l'observer encore dans les, prochains, les prochaines semaines à la, à la, à la rentrée scolaire, c'est que vous voyez un programme pléthorique, par exemple, pour un enfant de sixième, euh, qui quasiment fait tout à la fois, il est en même temps scientifique, il est en même temps littéraire, il est en même temps euh, euh, on va le dire, géostratège. Et, en fait, on il faut quasiment tout. on veut qu'il soit un génie partout. On veut qu'il soit un génie partout. Et il devient finalement euh, un, un produit nulle part, pour en rien. fait. Et, et c'est ce qui fait perdre beaucoup de temps à beaucoup d'élèves en Afrique dans le cycle primaire et le cycle secondaire, au point où on arrive à obtenir le baccalauréat sans jamais savoir faire quelque chose. Et ça, c'est un grand malaise. Le malaise d'un système éducatif qui est foncièrement dégradé et qui est calqué à un régime colonial et même néocolonial qui n'a plus les réponses aux problèmes que l'Africain rencontre aujourd'hui. Vous avez la parole, vous la gardez, pour nous donner justement les premières réactions que nous avons déjà enregistrées. Alors, la toile. Oui, la toile, Jean-Pierre. Le temps aussi de rappeler qu'ils étaient euh, 3450 internautes qui nous regardaient euh, dimanche dernier en streaming, en, en direct. Et, et jusqu'ici, le débat, le débat de, euh, du docteur Mbolo euh, a essayé de rehausser une fois encore euh, la toile. l'internaute Daniel Ongolong euh, dit le Cameroun a intérêt à ériger une de ses langues traditionnelles en langue nationale. Euh, euh, Jean-Yves Nzananzana Habitué de ce programme dit Maurice c'était euh, c'est un auteur a résolu oui, le oui, problème le mémoire. Le oui, mémoire, malheureusement a résolu ce problème de langue de, dans l'enseignement en Afrique et lisons ses travaux et nous serons plus édifiés et le débat continue et un internaute dit stratégiquement l'espagnol est plus important que le bassage, je ne connais pas à quel niveau se trouve la, la comparaison, combien de personnes dans le monde utilisent chacune des deux langues euh, l'autre réagit, le problème central c'est l'absence de vision stratégique, le monde de volonté politique. Il n'y a pas de langue typiquement africaine. Toutes ces langues parfois sont importées. La suite de, de, des contributions dans nos différentes euh, plateformes digitales, l'internaute dit une certaine catégorie d'Africains a bien raison de penser que les questions de culture, de spiritualité et de religion sont fondamentales dans l'accomplissement du destin d'un peuple. Ces derniers n'ont pas tort de dire que si l'orientation religieuse et spirituel est raté ou faussé, l'éducation de ce peuple a des chances de se retrouver égaré, sans repère et sans perspective, d'un développement digne de son nom, tant il serait ancré dans les valeurs fécondantes. Cela étant dit, il faut cependant indiquer que cette catégorie de penseurs africains se méprend euh, généralement de ces différentes notions de culture, de spiritualité, de religion donc d'éducation Le message. Les hein? justement le message signé par quelqu'un que vous connaissez très bien le docteur, professeur, pardon Olivier Billet, euh, qui est donc le guide du mouvement les, euh, des libérateurs, un mouvement politique qui est né très récemment au Cameroun euh, qui a quasiment coalisé plusieurs partis politiques la suite, bonsoir les panélistes j'aimerais qu'on crée notre langue nationale et que l'on enseigne à nos enfants dès le bas âge, dans nos écoles maternelles jusqu'au secondaire et moi je propose la langue et comme langue nationale de, euh, moins, euh, moins, de point de vue, euh, je suis euh, Ali Mandiki, Jean, je suis de l'Est Cameroun, l'arrondissement du Dimako. la suite euh, des messages, bonsoir Vision 4, merci à vous pour cette émission très enrichissante, c'est euh, Lucien Aguégué qui nous écrit depuis Porto Novo au Bénin un autre message, bonsoir à tous, Les les langues locales sont déjà intégrées. Dans notre système éducatif, l'école doit être réorientée dans les programmes de formation. Nous avons l'histoire de la France, l'histoire de l'Espagne qui ne nous servent absolument à rien. Nous devons réinventer notre système éducatif et le rendre beaucoup plus technique. Un dernier message, Jean-Pierre, euh, il fait des corrélations. Quelle école euh, Avec la barre de l'émergence. Réponse, langue locale, licence technique, langue anglaise, langue française et langue russe. Donc, en fait, ce sont autant de controverses qu'on qu observe le... L'indicatif, c'est le 229. Malheureusement, pas ça doit être le Bénin, certainement, oh, le, le 229. Bénin. Il n'a pas signé le message. Dernier message. Bonsoir à tous sur le plateau. Je pense qu'il faut copier. À bon exemple, les grandes puissances au monde sont développées par la technologie et surtout la culture. Alors, créons euh, des centres à 100% professionnels au lieu de saturer la littérature, même dans le lycée technique, signé Charles Olembe. Merci Adalbert Messi. nous continuons donc euh, cette émission et comme je l'ai dit et quelqu'un vient de l'évoquer euh, sur la toile, euh, il faut, on va donc questionner les systèmes éducatifs africains. Euh, J'ai un au cœur de ne pas avoir euh, notre euh, universitaire sur le plateau parce qu'il y a des questions qui lui étaient euh, personnellement adressées mais nous sommes là, beaucoup d'intelligence. Quand on dit système éducatif, Doyen, ça renvoie à quoi exactement bah, Vous n'êtes pas je... un pédagogue, vous n'êtes pas dans le secteur de pédagogie, non, non, je, je, je, mais je... quand on parle de système éducatif... Bah, le système éducatif, c'est tout ce qui concourt à, à l'école, c'est-à-dire oui. que euh, la réglementation, la vision, euh, les programmes scolaires universitaires, le cadre même qui accueille euh, le, le, les... les les apprenants, mais euh, moi je voudrais définir l'école simplement. C'est-à-dire en fait l'école pour nous devait être ce qu'on appelle le centre de transmission, le socle de transmission du savoir et des connaissances, hein, et, euh, de construction de, de, de, de l'identité hein, et surtout euh, de qui crée un, nouveau, un, un nouvel africain euh, dont le, le, la consistance, c'est-à-dire la consistance intellectuelle, elle est ancrée sur les réalité du, du, du continent africain, mais qui est ouverte sur le monde. Moi, j'ai utilisé euh, dernièrement euh, une formule qui dit "Think global, act, act local. local." Et c'est comme, comme ça. Et c'est comme ça. C'est comme ça que, que nous apprenons cela. Je voudrais, si vous permettez, oui, allez -y. il y a quand même déjà euh, un aspect historique qu'il faut relever. Euh, en 2015. Euh, L'Union africaine, a, euh, à la suite d'une conférence, avait, avait mis en place ce qu'on appelle l'agenda 2063. Et dans, euh, et dans cet agenda, il parle de révolution de l'éducation. Mm. Il ne s'agit plus d'une simple réforme, mais c'est-à-dire c'est vraiment mm -hmm. une véritable révolution. Changement de fin d'entente. Un changement en de quelle manière C'est ça. Le hein? Avec quel moyen Il euh, ne faudrait pas comme, euh, comme ça s'est fait dans la crise euh, alimentaire où il y a eu des envolées euh, en termes d'objectifs. Mais nous nous rapprochons de 2025. On disait qu'en 2025, l'Afrique, le continent africain devrait être un, euh, un exploitateur net mm -hmm. hein, de, de produits alimentaires. C'est-à-dire oh, dans oh, deux ans Oh, oh Dans <rire> deux ans. Mais on va bien. <rire>